Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment apporter sa contribution sur OpenStreetMap en ajoutant une route, un bâtiment ou un point d'intérêt particulier. Alors la carte, elle est disponible sur le site de openstreetmap.org. Alors tout d'abord, vous devez avoir un compte. Vous cliquez sur euh, s'inscrire euh, pour créer un compte ou alors se connecter si on en possède déjà un. Une fois qu'on est connecté, nous avons accès à la fonction Modifier. On a alors en fond de carte par défaut les images aériennes de l'IGN. On peut ajouter trois types d'éléments, des points, des lignes ou des polygones. Pour ajouter une route par exemple, on choisit ligne. Alors les routes doivent être connectées entre elles. On part d'une route existante et on trace le chemin aussi précisément que possible. Et on double clique pour terminer. Il faut alors choisir dans le menu de gauche ce que l'on vient d'ajouter. Par exemple, ici, un chemin piéton. On a accès à différentes informations, comme le nom de la voie, le revêtement au sol, la largeur, etc. Si vous ne connaissez pas ces informations, on peut laisser les champs vides et on pourra les compléter plus tard. En cas de doute, chaque élément comporte un petit point information à côté qui nous permet de savoir exactement ce qui est appelé par exemple un passage piéton. On peut également ouvrir la documentation, ce qui ouvre une page wiki et qui nous permet d'avoir des informations complémentaires sur le type de route. Une fois les éléments complétés, on clique alors sur la carte pour terminer. Pour ajouter un bâtiment, on peut utiliser le fond de carte des parcelles cadastrales. Cadastre. Par exemple, un bâtiment n'a pas été ajouté ici. On prend donc l'outil Polygone et on trace aussi précisément que possible les contours du bâtiment. Pour avoir des angles droits, on fait clic droit sur la forme et on peut cliquer sur carré de manière à rendre cette forme orthogonale de manière à avoir des angles droits. On choisit alors le type d'élément. Donc ici, une maison, un bâtiment. Et on peut également renseigner un certain nombre d'informations comme le nom, le nombre de niveaux, la hauteur et également l'adresse. Enfin, pour ajouter un point d'intérêt, je repasse en vue aérienne. Il faudra utiliser l'outil point. Par exemple ici, pour un passage piéton, je choisis l'outil point. Et dans le cadre d'un passage piéton, on le place sur une ligne, sur la route. Ici, on a à nouveau accès à un certain nombre de, de choix. Donc, par exemple ici, passage piéton marqué. Un certain nombre d'informations supplémentaires si nécessaire. Pour enregistrer les modifications, on clique alors sur sauvegarder. On doit alors expliquer brièvement les modifications que l'on a apportées. Donc, ajout d'un passage piéton, d'une maison et d'un chemin piétonnier. Et on peut préciser la commune. Si vous n'êtes pas sûr des informations ajoutées, comme par exemple s'il s'agit d'une route secondaire ou tertiaire, on peut cliquer sur « Je souhaite que quelqu'un vérifie mes modifications ». La communauté d'OpenStreetMap se chargera de vérifier. Sachez que, comme dans tout site collaboratif, le maître mot est de respecter les autres, le travail des autres et les règles de fonctionnement du site, au risque de voir votre compte supprimé. Pour aller plus loin, vous pourrez consulter des pages d'aide, le wiki « OpenStreetMap et vous rendre sur les espaces d'échange pour dialoguer avec les utilisateurs de la communauté d'OpenStreetMap qui seront se un plaisir de vous aider à bien cartographier. Vous pouvez vous rendre par exemple sur la page Facebook d'OpenStreetMap, sur la page Twitter ou enfin sur le forum d'OpenStreetMap France.